Salut, c'est Patrick. Alors euh, nous sommes aujourd'hui, il est, euh, nous sommes le 1er juin d'abord, le 1er juin 2021, il est euh, 23h15 environ. Et pourquoi je fais cette petite vidéo C'est une petite vidéo de réflexion. Alors, euh, c'est pas par hasard ce 1er juin, c'est que le 1er juin 1986, il bah, euh, y a un petit mec qui est né, qui, a, qui, a, qui a fait de moi un, un père. Euh, il a 35 ans, donc euh, bon anniversaire euh, mon garçon. Là où tu te trouves, c'est-à-dire certainement euh, essayer de relancer la machine de l'événementiel euh, à l'aréna, euh, je pourrais encore m'engueuler, l'aréna de Bercy ou je sais pas trop comment ça s'appelle. Parce que j'ai fait ton métier euh, et toi tu le fais certainement mieux maintenant parce que tu as, euh, as fait des études, tu as fait plein de choses. Et puis c'est surtout que. Le, le, le monde digital est arrivé là-dessus, et, et donc, euh, voilà, l'offre est, est totalement différente, mais la base est, était la même. Et, et donc, c'est pas pour vous parler de, de Julien ou de moi, mais quand même, pour vous dire que, voilà, il s'est passé 35 ans, et qu'aujourd'hui, moi, je vais avoir, aujourd'hui, à la fin de l'année, je vais avoir 63 ans, et en fait, ce, la réflexion qui, qui me venait, c'est, est-ce que je vais encore avoir assez de temps pour conjuguer ce que j'aime faire, c'est-à-dire transmettre, euh, transmettre un petit savoir autour des crêpes, des galettes, euh, de rencontrer plein de gens, etc. etc. Euh, alors bien sûr que là je vais être beaucoup plus réactif pour faire des choses, que, une fois de plus je vous le dis 5 minutes. Hein. Mais en même temps je me dis est-ce que je vais avoir assez de temps pour faire plein de choses, parce que aujourd'hui, ça n'est pas. Moi j'ai plein de rêves, je sais que je ne vais pas tous les réaliser, je sais qu'après... T'as as, l'usure du temps, l'usure corporelle, il peut arriver n'importe quoi, etc. Je vous rassure, hein, ça va, mais euh, bah, je me dis que euh, je pourrais faire encore plein de choses. Alors, le lien que je fais avec mon fiston, d'où la réflexion, c'est que quand il était petit, peut-être te rappelleras-tu Julien, euh, bah, Si que tu ne te rappelles pas, je, je te le redis à nouveau, quand je te demandais, qu'est-ce que tu ferais bien plus tard comme métier On a tous posé cette question en tant que parents, quoi. Euh, eh bien, tu répondais, euh, moi, ce que j'aimerais faire, c'est je voudrais être pompier, karaté, docteur. Tu vois, le, le, les trois trucs dans le même métier, pompier, karaté, docteur. Alors, que je sache il n'a pas été pompier, euh, je ne l'ai pas vu sur un calendrier, euh, karaté, Très plus, il fait un peu de judo, puis d'autres sports, bien sûr, qui lui sont propres. Et puis, bah, il n'est pas docteur, puisqu'il est dans l'événementiel. Euh, et donc, voilà, mais ça veut dire que déjà, quand on est enfant, on associe plein de trucs. On a euh, une ouverture, des possibilités pourquoi pas, c'est pas, pas du tout insurmontable de faire plusieurs métiers en même temps, ou d'avoir plusieurs, plusieurs émotions à vivre en même temps, etc. Et puis, ben voilà, le temps passe, donc il y a 35 ans qu'il est, qu est là sur Terre, et puis moi, en 35 ans, j'ai fait plein de choses, j'ai fait plein de métiers. puis aujourd'hui, vous voyez que je suis près de Saint-Nazaire avec Coco, pour qui Coco, ses collègues, c'est un retour aux sources pour elle, parce que, en fait, nous habitons à 400 mètres de... De, de la maison de son enfance, et une fois de plus, moi, étant vraiment maintenant là où j'avais aussi envie d'être, c'est-à-dire, de Saint-Zeroyeur, c'est d'être près de l'océan. Moi, j'ai je, je, au fond de moi, peut-être que c'est le fait d'être un petit-petit-fils de Tarnova, d'une maman Malouine, qui est partie il y a un an maintenant, euh, d'attacher, d'ancrer en moi, sans jeu de mots, ancrer, ouais, c'est le bon mot, euh, bah, la mer, l'océan, euh, euh, la vie marine. Euh, moi, je, je pense sans arrêt à ce que j'ai vu et vécu pendant mon service militaire sur les rafios, etc. Et, et c'était génial. Quoi. Alors, euh, tous ces commentaires pour vous dire qu'on bah, n'a qu'une vie. Et puis moi, je me dis aujourd'hui, est-ce euh, que je vais avoir le temps encore de réaliser plein de choses euh, pompier, karaté, docteur, bah moi, dans le monde de la crêpe, euh, j'aurais aimé, euh, j'aimerais, euh, bah, par exemple, me balader avec un fourgon et une caravane qui fait un petit peu cuisine derrière, et puis être un peu ce que j'appelle le Romano-compteur de la crêpe, c'est-à-dire de Regardez, aujourd'hui, on a des choses extraordinaires. Le, nos, nos smartphones, nos, nos, nos ordinateurs, si vous savez vous en servir, à bon escient, on a une régie son, on a une régie vidéo, comme là, je le fais avec un simple smartphone, avec le, le micro de... Là, je n'ai pas pris les super micros, j'ai le micro de, de mon, mon casque d'écoute fourni avec le téléphone. Ben, ça va suffire. On, on peut créer plein de choses. J'aimerais aussi, là, ça y est, pour bon, la formation, je continue, restez avec vous, c'est un un prétexte aux plus belles rencontres, etc. Et puis, j'apprends tellement de choses. Vous voyez, Aujourd'hui, j'ai un papa et sa fille. Il est, il est cuisinier, il est certainement meilleur cuisinier que moi en technique. Mais ben, j'apprends aussi des choses. Lui me paye pour que je lui apprenne des choses. Mais je capte aussi des bonnes idées. Je vais développer tout un tas d'idées parce que maintenant, je vais être sur place. Donc, je peux optimiser mon laboratoire. De quelle manière l'optimiser Est-ce que je vais ouvrir de nouveau un, un point de vente pour les, les crêpes, les galettes, les produits dérivés Peut-être. Est-ce que, est que j'aurai un kiosque demain pour vendre des crêpes et des galettes sur le front de mer à Saint-Nazaire ou ailleurs ben, J'y travaille, je l'envisage, pourquoi pas, euh, sur, une, sur une durée assez courte dans l'année. Est-ce euh, que, est que demain, euh, j'ai si des idées, j'en ai plein, du, ce qu'on appelle de faire son blending, euh, développer des, des produits et autres. J'ai voilà, euh, aussi démarré là le... Ça, ça, je l'ai à cœur et, et vraiment, je vais rentrer vraiment en de sujet maintenant qu'on est ici, pardon, c'est le podcast du Crépier. Euh, tu l'as peut-être entendu, hein, tu m'as peut-être entendu en parler, peut-être que tu m'as lu à travers une petite newsletter, une info. Euh, voilà, le podcast du Crépier, je veux absolument interroger des, des gens qui ont changé de vie, peu importe que le mec euh, ou la méquesse j'aime bien dire, mais qu que, que, que les personnes euh, furent des cadres, des, des grands chefs d'entreprise, ou simplement des gens ordinaires, mais pourquoi un jour ils ont décidé de foutre le camp euh, euh, de leur entreprise et de vivre autre chose, ça, ça m'intéresse, de l'audio, le son, c'est extraordinaire, plus que la vidéo, pourquoi pas, et bon, là, je fais une petite vidéo, parce que voilà, je me suis posé cette réflexion-là, c'est-à-dire que, on nous met dans des petites boîtes, on se laisse aller dans les petites boîtes, les petites boîtes très étroites que chantait, chantait Souchon. Euh, ben bah oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'on va vous échanger Voilà. On a une pandémie sur le dos. Euh, euh, voilà. L'âge arrive, etc. Est-ce que j'aurai le temps de faire tout Non. Ben bah non, forcément que non. Je vais, je vais, je vais, sélectionner quelques trucs très intéressants. Et puis voilà. Donc, C'était juste pour dire. Euh, N'oublie ben, pas de vivre, de, de faire ce que tu as envie de faire, et puis ça, c'est le plus important. Alors, moi, tu sais, tout ça, ça ne m'a pas forcément rendu riche, loin de là. Plutôt souvent pauvre aussi, mais alors, riche, mais riche de rencontres, tu ne peux pas imaginer. Alors, c'est pour ça. Là, je fais. Je suis en, je suis en live, là, hein, je n'ai pas de notes, je n'ai rien du tout. Je pense à ça, et puis il euh, y, a, y a une chanson, là, de Capéo, que j'aime bien, c'est être riche d'un père. Eh bien. Euh, le père, il souhaite un très bel anniversaire à son fiston Julien, et puis euh, il lui dit c'est le meilleur des cadeaux, c'est peut-être d'être libre. Mais je crois que tu l'es. Allez, salut, et puis toi, euh, dis-moi en commentaire ce que tu aimerais faire. Ce serait pas mal, et pourquoi tu ne le fais pas surtout Allez, salut, c'était Patrick. Patrick qui remet ses lunettes pour trouver la clé pour entrer dans sa chambre et dormir. Salut à toi, bye bye.